Bernard Lebol qui vous parle en français. Bonsoir Mes chers élèves, vous furent très nombreux la semaine dernière à suivre notre premier rendez-vous, et toute l'équipe technique et moi-même tenons à vous remercier. Déjà, les questions et les réactions fusent, parmi lesquelles celle d'un ouvrier au salaire étriqué qui, qui craint que mes cours ne deviennent payants. « Je vous rassure, monsieur, la France m'a tant donné qu'il est peut-être temps que je lui renvoie l'ascenseur. Je vais vous en lire une autre, c'est Jean-Louis qui nous écrit du Gers. « Monsieur Le Bol, j'ai suivi avec plaisir et discipline de votre première leçon la semaine dernière. Je vous remercie d'offrir votre savoir à l'usage des moyennes personnes telles que moi. Vous êtes un bien, monsieur Lebol. Toutefois, j'ai remarqué un problème lors de votre dernier quiz. C'est toujours la réponse A qui est la bonne réponse. Monsieur Lebol, malgré tout le respect que je vous dois, nous prenez-vous pour des camps. Post Christophe. Les enfants vous adorent. Mon cher Jean-Louis, je vous remercie pour l'admiration que vous me portez, mais je ne vous permets pas de, de juger de la qualité de mes enseignements. Mes employés travaillent durement pour un tel niveau de perfection. Je vous prie donc, en leur nom, d'avoir un minimum de respect pour la France qui travaille tous les jours, même le matin, Post-cryptum, je déteste les enfants. Mais passons à la leçon du jour. Nous allons aujourd'hui survoler les voyelles. a e i O-U-Y, <rire> grâce à nos amis les animaux. Je vais lire quelques mots de français que vous allez devoir apprendre et retenir. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est un oiseau, très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est « Chien euh, Bravo Et ça, qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'est-ce que c'est, Gilbert Voilà <rire> Merci, Gilbert. C'est un poisson Bravo Et ça, qu'est-ce que c'est Oh Merde, Gilbert, c'est pas la foire du trône ici, bon Dieu Je pense que vous avez fumé ce matin, j'ai l'impression que... Oui, <rire> voilà Qu'est-ce que c'est Une vache. Ah, bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est Une poule. Et ça Un cochon. Bravo. La leçon touche à sa fin. Relaxons-nous donc un petit peu. Grâce à un questionnaire de culture générale franco-française. Restons dans la thématique animalière au travers de ces trois questions essentielles à la connaissance du patrimoine français. Je vous préviens tout de suite, ce sera cette fois-ci un peu plus corsé. Gilbert, jingle s'il vous plaît question, quel est l'animal qui continue de chanter même lorsqu'il a les pieds dans la merde Petit a, le coq français, petit b, la tortue des galapagos, Oui, Bernard Lebol à l'appareil, j'écoute. Ah non, vous devez certainement faire erreur, moi c'est Bernard. Quel est votre oui, compris, Et puisque je vous dis que c'est Bernard, Bernard Lebol. Je ne Et puisque nous n'avons fait qu'un épisode. Excusez-moi, je nomme, mais je vais devoir raccrocher. Mais revenons à nos moutons. Deuxième question, qu'est-ce qui est Médine-Normandie Petit a, les vaches, rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Petit b, l'ornithorynque de Pont-l'Évêque. Petit C, la girafe. Troisième et dernière question, que sont capables de manger tous les Français Petit A, l'escargot et la grenouille. Petit B, la cigale et la fourmi petit C, le loup, le renard et la belette. Voilà, notre questionnaire touche à sa fin. J'espère que ce cours vous aura autant amusé que moi, car comme disait le, le poète Arthur Rimbaud, c'est avec le canon d'un flingue entre les dents qu'on ne prononce plus que les voyelles. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, à vous les studios, à vous Cognac G, c'était Bernard Lebol qui vous parlait en français. Et va